Bonjour à tous, ici Arthur Claus de la vache heureuse, apprenti nutritionniste. Aujourd'hui, nous allons voir Adrien qui est en train d'épendre du digesta Anton après la récolte des métailles vendredi. Vous vous souvenez sûrement de la vidéo d'Anton qu'Angela a publiée qui parlait des métailles et des stades de récolte. En effet, c'est bien cette parcelle là qui était composée justement de triticale, de seigle, de vesses et de trèfles de météli. L'objectif du métail précoce est d'avoir un, un apport de fourrage tôt dans l'année afin d'avoir une forte teneur en MAT pour les, pour les animaux et ainsi produire du lait. De plus, cela permet de semer un maïs plus tôt et ainsi laisser plus de chance au maïs de bien se développer et de nous faire un fourrage de qualité. Alors euh, bonjour, on est ici sur la ferme pilote de Anton Sibler. On est en train de dépendre du digesta aux centaines après une récolte de métail. Euh, C'est un métail précoce. On a fait une récolte de 5,5 tonnes de matière sèche en hectare. Là par la suite, on va faire un déchômage et euh, semer le maïs euh, d'ici une semaine quand les températures vont euh, augmenter.